Ah oh, Maintenant, je sais comment manipuler avec le son O. C'est ce qu'il y a avec une seule lettre, O, avec deux lettres, O, A, U, avec trois lettres, E, A, U, O. Allons-y euh, Ici, c'est aujourd'hui, oui, avec majuscule, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai eu très chaud, très chaud, voilà. avec A, U. Voilà. C'est bien, c'est bien, continue. J'ai bu un grand verre d'eau. Mais c'est excellent. Tu sais comment manipuler avec le tu sais comment manipuler le son O. Oh. Ensuite j'ai mangé un morceau. Mmh. Comment ça s'écrit? Bravo. Avec les trois lettres. Mmh. Mais je n'ai pas pu résister, oui. Au gâteau. Très bien. Oh, tu es vraiment excellent. Voilà. Qui était sur le plateau. Mmh, plateau avec O? Non Avec A-U Non Non, non, non. Avec E, A, U. Tout simplement. Avec E, A, U. Voilà. Je me suis allongé sur le dos. Voilà. Le dos. Et j'ai dormi une heure. Aujourd'hui, j'ai eu très chaud. J'ai bu un grand verre d'eau. Oui. Ensuite, j'ai mangé un morceau de pomme, mais je n'ai pas pu résister au gâteau qui était sur le plateau. <rire> C'est comme une petite chanson, là. Je me suis allongé sur le dos et j'ai dormi une heure. Voilà. Alors, je sais comment manipuler avec le... Je sais comment manipuler avec le son O. O, O et O. Voilà. Allons-y. On va découvrir la leçon d'aujourd'hui. C'est orthographe. Le son O. Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, allons-y Orthographe, leçon O. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez tout simplement capable de faire des exercices d'orthographe facilement. Nous sommes dans la leçon qui est vraiment facile pour tout le monde. C'est leçon O. Mais, il faut d'abord chercher. On a ici un, une image... Voilà. Alors, une image, je vais agrandir un peu. Voilà. Qui représente un maraîcher qui s'occupe de son potager. Il utilise pour cela un arrosoir. arro zoir Il y a trois syllabes. a rosoir il fait chaud le soleil brille dans le ciel alors il faut porter tout simplement un chapeau un chapeau c'est très bien alors tout loin ce, cet oiseau bien sûr voit ce maraîcher qui s'occupe de son potager comment s'appelle ce, cet oiseau c'est bien sûr un corbeau puisqu'il est noir un corbeau je vois un corbeau dans l'arbre. Je vois un corbeau dans l'arbre. Hmm. Parfois, il utilise euh, ce maraîcher. Utilise quoi Un râteau, un râteau, un râteau, un corbeau, un arrosoir, un chapeau. Tout ce n'est non sauf masculin. Alors ici, ce maraîcher. Alors, il a un vélo. Un vélo. Et pour arroser, il a ce qu'on appelle un tuyau. Un tuyau. Regardez ici, l'eau coule. Hmm, mais qu'est-ce que cet animal Mais c'est un crapaud. Un crapaud. Un crapaud. Voilà, un verre. Un crapaud, un tuyau. Un pot, un vélo, un chapeau, un corbeau et un arrosoir. Un arrosoir. Alors quel est le son commun à tous ces mots Au arrosoir, au chapeau, au corbeau, au crapaud, au tuyau, au pot, au Vélo. Mm -hmm. Comment ça s'écrit le son O et classer le mot en trois colonnes mm -hmm. Ça veut dire ces trois colonnes que je vois. C'est ça. Alors, il y a O. Ça s'écrit avec une seule lettre. Comme l'exemple de, de vélo. Comme l'exemple de arrosoir. Comme l'exemple de peau. Voilà. Un vélo, du chocolat, drôle. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle deux lettres. O. un crapaud, voilà, un crapaud, c'est pas un c'est un peu gros. C'est un crapaud chaud, chaud, il fait chaud, il porte un chapeau, voilà. Alors il y a crapaud, c'est écrit avec O. Euh, tuyau, oui, ça s'écrit avec O, A-U, et un chapeau, un chameau, un corbeau, un râteau, et un chapeau, <rire> on m'a déjà vu deux fois. Alors c'est ça. Alors comment s'écrit le son O Alors s'écrit avec une seule lettre, comme ici, O, avec une seule lettre, avec deux lettres, AU, ah, ça, ça se prononce O, comme l'exemple de Crapaud et Chaud, alors je fais attention à la dictée, et avec trois lettres, comme l'exemple de un chapeau, un chameau, généralement ça s'écrit à la fin. Alors dans certains mots, la lettre O se prononce O, ça veut dire tout à fait ouvert. Il y a le son O, fermé, comme vélo chocolat, euh. pot, hein? c'est fermé un peu, mais ici c'est ouvert, un coq, un coq, <rire> un bol, hmm? tu vois, une porte, <rire> une pomme, tu vois, on ne dit pas une pomme, hmm. pomme, non, une pomme, <rire> on ne dit pas une porte, porte, non, une porte, porte, un bal, un coq, mais un vélo, mais chocolat. Voilà, c'est ça. Drôle, regardez, c'est ouvert. Drôle, avec accent circonflexe Voilà. Dans certains mots, la lettre O se prononce O ouvert, comme l'exemple ici. Je sais que vous avez besoin de quelques, quelques exercices. Recopiez les mots dans lesquels si on le son O. Euh, oui. Out, non. Euh, bouton, non. Euh, donjon, non. Euh, moule, non. Et les autres, oui. Alors, euh, j'écarte un bouton. J'écarte ou. J'écarte le mot donjon. J'écarte le mot mol. Alors recopie le mot dans lequel tu entends le son O. Alors les autres, oui. Recopier hmm. les mots Entoure la lettre qui font le son O. Alors le métro, avec le métro, le métro avec O. O, avec AU, c'est très bien. Une otari. O. Un piano, O, de l'eau. Ah, c'est trois lettres ici. Un réchaud, mais seulement deux lettres. Beaucoup, beaucoup, hein? C'est avec trois lettres. Mais, euh, beaucoup, euh, je vois ici haut, euh, au milieu des du... mots. Gros, un crapaud, tu vois? Aj Ajaccio. Ajaccio, pardon. Euh, c'est une région du fond. De, de, de, de, de... Ajaccio, c'est une région. Un poteau. Un motard, un chapeau, ovale, autre, un pot Mais normalement, il faut toujours revenir à la règle. Il y a uniquement O, O, O. C'est trois façons d'écrire O. Soit avec une seule lettre, avec deux lettres, avec trois lettres. Alors je fais très attention à la dictée seulement. On passe à autre chose maintenant, les exercices écrits. Alors, je complète avec O, O ou O. o. Euh, Utilisez un dictionnaire pour vérifier l'orthographe du mot. Ah oui, oui, oui. Mais c'est à la fin. On dit un kiosque. Mais comment c'est s'écrit un kiosque hmm. C'est ça avec O oh, Un kiosque. Un proverbe. Proverbe. Un proverbe. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques proverbes français ou arabe L'être agile à malalium et il ne faut pas ajourner le travail d'aujourd'hui jusqu'à demain. C'est un proverbe. Mm -hmm. Une auberge. Mais comment ça s'écrit auberge Est-ce que c'est écrit avec O Voilà, je consulte mon dictionnaire. Mais, malheureusement, je ne trouve pas auberge avec O. On dit obligé, oui. Mais auberge, non. Alors, euh, j'essaie... Voilà. Oh, je sais avec A, U. Mais là, mais normalement, ça donne quelque chose. Oui, c'est... Ça fait d'accord. Auberge. Oui, c'est ça. Une auberge. Un... Un... Un radeau. Un radeau, oui. C'est ce y a avec O. Un radeau. Aussi. Oui, j'ai déjà, déjà vu ce mot. Aussi. C'est-à-dire également Aussi. Un mat. Un automate automates automatique c'est ce est au u automate alors j'ai besoin d'un dictionnaire pour euh, tout simplement consulter est ce que c'est juste ou non Automate. voilà automates automates un morceau ah. un morceau du fromage l'histoire du le renard et le corbeau. Une aubergine. Oui. C'est un légume. Une aubergine. Une épaule. Est-ce que c'est écrit avec O Non. C'est écrit avec A-U. Une épaule. Une top. Avec AU, c'est beau. Avec EAU, un arrosoir. On a déjà vu ça sur l'image. Arrosoir, oh, un crapaud. C'est pas les animaux de la mare ah. du lac. Un crapaud, un râteau. un panneau alors je continue on oh, l'a dit j'ai vu un crapaud un ratou un panneau une otarie ah. otarie mais comment ça ça s'écrit avec O ou O. Comme ça Non Ou bon, comme ça Alors je vais tout simplement consulter mon dictionnaire. Voilà. Otari. Otari, c'est une sorte de phoque. Voilà, Otari, ça, ça, ça, ça commence avec O. Alors, Otari avec O, c'est pas avec A-U, mais avec O. C'est bien, vous avez compris maintenant. On dit un kiosque, c'est pas kiosque, non, un kiosque, c'est ouvert. Un proverbe aussi. Une auberge, un radeau, aussi un automate, un morceau, une aubergine, une épaule, une top, c'est beau, un arrosoir, un crapaud, un râteau, un panneau, une. On a déjà oublié ça. Une otarie. Avec O. Une otarie. C'est bien.